Hey Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des suçons Avant toute chose, euh, faut vraiment que j'en ai trop marre de le répéter dans tous les commentaires et de l'avoir dans toutes les vidéos J'ai un problème de son Alors on me dit, oui non mais Léa, faudrait vraiment investir dans un micro euh, Franchement, t'as 300 000 abonnés bientôt, tu fais pas d'effort Euh, je fais pas d'effort, <rire> ma caméra a coûté 1200 euros, hein Plus un micro que j'ai acheté à 200 euros, mais je ne fais pas d'effort Alors le problème, ce n'est pas forcément le micro, c'est la pièce alors soit euh, vous me faites tous un gros Paypal ce qui rage et vous me payez une pièce d'appartement sonorisée comme ça j'ai plus de problème Soit ben, vous attendez que je règle ce euh, petit désagrément petit à petit mais ça sert à rien de le répéter dans toutes les vidéos Ce n'est pas que j'ai pas investi dans le matériel son ce qui est faux c'est que j'ai voilà, j ai, j ai, je trouve pas de solution pour l'instant et voilà euh, je suis en train de voir pour un micro-cravate mais euh, les choses viennent petit à petit on a déjà une meilleure qualité de vidéo hein. je ne suis pas euh, rechillée, j'ai beau faire des vidéos sur Youtube euh, je suis pas blindée de thunes euh, voilà, c'était mon petit euh, coup de gueule sur le son parce que j'ai suis marre pour ce on va parler des suissons puisque c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée enfin beaucoup beaucoup beaucoup suite à la vidéo FAQ sur les règles, qui vous a beaucoup plu donc je vous remercie vraiment vraiment énormément de tous vos petits pouces en l'air, de tous vos commentaires sur cette vidéo, ça m'a vraiment fait hyper plaisir et du coup j'en ferai euh, d'autres euh, plus souvent puisque ça vous plaît. Non mais j'en peux plus de noter là. Non mais attends ils ont décidé de faire des travaux. Entre le deuxième qui lance ses caisses de jouer dans mon jardin, entre le quatrième qui met, euh, entre le troisième qui couvre ma boîte aux lettres et entre eux qui font des travaux. Déjà, à la base de la base, un suçon, c'est quoi J'ai pris mon petit ordi et j'ai trouvé une petite définition. Un suçon, connu aussi sous le nom de morsure d'amour ou de sucette, c'est la marque que l'on fait sur la peau de quelqu'un en la suçant ou en l'embrassant fortement. Il s'agit d'abord d'une échymose temporaire résultant de la rupture de vaisseau sanguin de la peau. De façon simple, vous avez fait une équimose ou un bleu à votre partenaire en lui suçant et en lui faisant éclater les vaisseaux sanguins du cou, comme si vous lui avez mis une grosse patate dans sa gueule, sauf que vous avez fait ça avec la bouche, donc c'est un peu plus romantique. La grande question c'est du coup... Oui, la grande question ça reste pourquoi on fait ça, puisque c'est quand même une blessure qu'on inflige à l'autre. Eh bien, c'est une marque d'appartenance, une marque pour dire c'est à moi, ça m'appartient, un peu comme quand on marque du bétail. Et euh, aussi pour prouver au monde entier qu'on baise. <rire> oui, parce que bon, euh, les suissons ça sert à ça. C'est pour montrer qu'on a une copine et que euh, surtout on fait pas que des scrables avec elle. quoi. Après, c'est souvent fait sous le feu de l'action. Et ce n'est pas forcément sans douleur. Personnellement, moi, ça me fait super mal. Je comprends pas le concept de se faire du mal. Enfin bref. Après, quand j'y souffle de l'action, si bien sûr vous faites vos suçons tout seul pour être un peu swag et pour vous montrer une fausse euh, sexualité ou que vous vous dites à votre copain fais-moi un suçon là parce que je veux que tu me marques, ben euh, voilà, c'est je trouve que un peu... voilà, c'est un peu bête. Voilà, sincèrement, c'est un peu bête. Du coup, moi, j'ai une petite question. Euh... Du coup j'ai décidé d'ouvrir un petit débat, mais pourquoi se faire mal, pourquoi ce besoin de se faire du mal et pourquoi ce besoin d'appartenance Est-ce que finalement euh, le fait de se faire mal et de vouloir avoir mal, c'est pas un début de sadomasochisme soft euh, Je vous laisse vraiment débattre de ça en commentaire et bien sûr vous restez respectueux et vous insultez personne et vous faites comme des personnes euh, éduquées. Voilà. <rire> mais vous pouvez débattre comme vous voulez en commentaire. Par contre il se peut que vous vous trouvez les suçons fun mais que votre partenaire ce n'est pas du tout son truc. Il faut vraiment demander l'autorisation à l'autre et s'il n'est pas d'accord, ne pas le forcer. Euh, c'est comme une première fois, on ne force personne. C'est comme pour toute pratique, on ne force personne. Vous en parlez ensemble. Si vous êtes d'accord tous les deux, vous faites ce que vous voulez. Si l'autre n'est pas d'accord, ben, voilà, c'est son droit. Ensuite, je sais que vous avez posé la question, mais comment on fait un suçon Eh bien, c'est simple. Euh, c'est sur la peau les plus fines parce que c'est plus facile, mais en gros, vous faites un haut avec votre bouche et euh, vous venez sucer ou aspirer, tel un aspirateur, le cou ou le poignet ou autre partie du corps de votre partenaire et euh, c'est vraiment euh, de façon euh, insistante quoi vous pouvez revenir, revenir, revenir le but c'est qu'il a un putain de bleu de bâtard et que vous lui avez fait une énorme équimeuse bon vous avez passé une nuit de dingue, vous avez des suçons partout etc vous êtes content, vous allez pouvoir les montrer à tous vos copains sauf que avant les montrer à vos copains, il y a vos parents alors montrer à vos copains que vous vous envoyez en l'air, c'est chouette le montrer à ses parents, c'est souvent un peu tabou, donc il faut cacher les suçons et pour ça il y a plein de techniques. Le suçon étant une équimose comme un coup, euh, vous avez tout ce qui est crème Arnica pour le faire disparaître plus facilement, plus rapidement, etc. Ensuite il y a l'histoire des foulards, de se mettre un foulard autour du cou, mais euh, c'est souvent pas très discret. Et sinon il reste la technique du fond de teint, de etc. Donc si vraiment vous voulez vous faire des suçons, je vous conseille de les faire dans un endroit qui se voit moyennement, comme ça, ça sera vachement plus simple de les cacher. Petit disclaimer, avant de terminer, vous avez remarqué mon ton ironique à propos de ce suçon euh, et le fait que souvent c'est une marque pour montrer à tout le monde qu'on euh, s'en va en, en l'air. Et bien euh, bien évidemment, je ne fais pas une généralité, il y en a qui font des suçons qui adorent ça, qui adorent s'en faire, etc. mais qui les gardent pour eux et c'est vraiment pour eux quelque chose d'important. Voilà, comme je dis, vous faites ce que vous voulez avec votre corps, mais euh, je trouve ça dommage, Voilà, les gens qui se font des suçons pour faire les gens swag, c'est comme euh, pour plein de choses, j'ai horreur qu'on fasse des choses pour se montrer intéressant. Mais euh, voilà, il y a de tout partout, je ne fais pas une généralité. Le suçon part évidemment avec le temps, comme un bleu, donc le temps que votre peau se cicatrise. Si le suçon est vraiment très foncé, il va mettre plus de temps à partir, mais il n'y a pas une date fixe, il part un peu quand il veut en fait. Voilà, euh, l'idée En gros, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les suçon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air d'encouragement, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et aussi euh, si vous avez des choses, des choses à rajouter, des choses à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre et sur ce j'ai fait tout mon trop et je vous laisse avec la musique, ciao